What do I have to say to keep you by by my side? How to start and liquefy it? Need you here to tell me that'll be all. Oh. Salut tout le monde Alors je viens juste de terminer les cours et là je me suis posée sur les bancs avec une amie. On attend ma soeur, en fait on va manger et ensuite on va rentrer à pied jusqu'à la maison. Donc en fait c'est deux stations de métro, ce qui équivaut à 40 minutes de marche tranquille. Et du coup oui, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo où je vous montre le quartier, donc le quartier où on habite, et euh, je vais vous faire un room tour. Donc ce sera la première fois que vous allez voir notre appartement en entier. <rire> Mais... Il vient. Et il vient pour nous Ah merde. Ah merde. 안녕하세요. <rire> Hello. Ah, merde. Bon, il vient de nous arriver un truc trop trop bizarre. Euh, vous avez vu le petit, la petite mouette que je vous ai filmée, en fait euh, Ils étaient en plein tournage et ils sont venus nous voir pour qu'on fasse une interview en coréen. Mais oh, mon dieu, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, Kim nous a rejoint après. On n'a pas pu prendre de vidéo mais je, je, sais, je sais même pas si on pourra retrouver la vidéo, ça se trouve on sera même pas inclus au final ouais. mais euh, <rire> c'était vraiment n'importe quoi, le chaos total. Du coup la Kim est arrivée. On va aller manger, du coup le choix c'est entre udon ou ramen. Enfin c'est du japonais aujourd'hui, pas du tout coréen. Euh, du coup on va faire ça et puis je vais vous montrer quelques images pour vous donner l'eau à la bouche. <rire> J'avais tellement faim que j'ai oublié de filmer avant. Mmh. Non. Nah. There's no more cry Just be yes. in peace Et donc là, les amis, c'est la route qui est entre Pokyongda Kyo et Gongan Et en général, ce sont les gens qui font du sport ici. Je trouve en vidéo, le ciel est trop beau aujourd'hui. Et là-bas, ce que vous voyez, c'est la plage de Gongan Donc là, je vais vous expliquer, c'est la plage. Hop, donc tout le long. Jusque... Euh... Oui c'est ça, jusque là-bas. Et en fait, nous, on habite... Donc vous voyez là, c'est le milieu de la plage. Et en fait, on fait tout droit derrière. On habite deux rues derrière. Donc à 5 minutes à pied. Je vous montrerai comment on tourne. Mais vraiment, on n'est vraiment pas loin de la plage. Hello Hello En fait, on était là-bas tout à l'heure quand on marchait. Hop, le long. Et en fait, euh, vous voyez les grandes tours là Juste ici. Juste derrière, c'est l'université. Donc c'est-à-dire qu'on a marché de l'université jusqu'à ici. Donc c'est pas très loin. Bon, puisqu'on voit jamais ma tête, eh bien, on verra ma tête. Ouais. Regardez-moi boire mon café. <rire> Ouh, le café, il est fort. Il est fort Enfin, je trouve que pour un café froid, c'est un peu fort. Oh maybe on rentre j'en moi là dites à Lorette que je vais manger des sushis Non on mange pas sushis Alors oh, tu manges toute seule sushi t'as le droit hein. Ça c'est les petites rues de Corée On remonte vers chez nous Jolie terrasse <rire> non, mais ah mais de moi C'est vraiment. Bon euh, je vais vous faire un room tour, sauf que je suis désolée, mais ça va être très authentique parce que moi les room tours à esthétique je sais pas du tout faire alors il <rire> y a l'autre qui se barre derrière du coup bah, je vais vous montrer euh, comme ça, je vais vous faire des petits commentaires et tout. Et euh, bon bah c'est pas rangé à 100% mais euh, voilà, comme ça vous visiterez un peu chez nous comme si vous y étiez pour de vrai. C'est parti. Donc là, nous avons l'entrée toujours. Donc dans les maisons coréennes, enfin dans les maisons asiatiques en général, on laisse toujours les chaussures à l'entrée et ensuite, on met les chaussons. Ensuite, ici, on entre. On va commencer par la salle de bain. Hop, la lumière à l'extérieur. Et les petits chaussons pour la salle de bain parce que je vous explique, quand on prend la douche donc nous on a la chance, c'est légèrement séparé par contre l'eau s'écoule toujours ici mais dans les salles de bain coréennes en fait en général la douche est reliée au lavabo et la salle de bain sert de douche en général. Donc nous c'est un peu séparé voilà avec des grands rangements et ici donc on peut fermer voilà donc on a les toilettes, tout ça, blablabla. Et nous, <rire> nous avons installé un petit panneau juste ici pour pouvoir écrire dans nos moments. Euh, voilà. Et on se laisse des petits mots doux. Genre, euh, voyez. Donc, la suite. Nous avons la cuisine qui est dans. Ah non. La cuisine Salut <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> donc je disais nous avons la cuisine qui est, qui est très très bien rangée donc voilà en fait nous avons du coup un petit bar ici où en général on fait la cuisine ici enfin bref c'est très pratique voilà une cuisine tout à fait normale ensuite côté salon alors là c'est un de mes côtés préférés parce que du coup nous, nous avons installé donc euh, voilà les petits coussins la table basse le tapis et notre règle, c'est que quand on arrive ici, on enlève les chaussons. Donc là, c'est pas fini d'être installé, mais on aimerait mettre des petites plantes euh, sur ce meuble ici aussi, rajouter des livres, un peu de décoration. L'idéal ce serait de rajouter de la décoration ici aussi sur le mur et euh, bon bah sur ce mur peut-être. Donc nous avons la chambre d'enfant. La chambre la meilleure chambre de tout. <rire> La chambre d'enfant numéro 1. <rire> c'est une chambre de petit garçon. Non de petite fille mais. C'est une chambre d'enfant de 5 ans, c'est tout, tu te calmes. Exactement. Donc, le lit avec toutes les peluches de madame. Mmh. Coucou. Ah, je vais présenter voilà. voilà, sa petite étagère des livres. Et tiens, c'est moi, quand, moi quand je vais manger mes sushis ce soir. Ouais, J'ai dit on est plus en mars, mais si on est encore en mars. Oui, mon ami <rire> et maintenant la meilleure chambre de toutes la chambre d'enfant numéro 2 toute rose et blanche et moi aussi j'ai un chien comme ça voilà donc du coup pour vous expliquer donc là c'est mon armoire pour les vêtements mon petit bureau Donc là en fait sur le bureau c'est encore un peu en bazar parce que je viens juste d'acheter de la pâte à fixe et euh, j'ai reçu des illustrations que je veux euh, afficher. Pareil je me suis acheté ça et ça c'est l'illustration que m'a faite euh, Asta. Voilà donc du coup j'ai aussi des petites photos donc avec mes potes et mon lit et donc pareil ici c'est pas du tout aménagé mais euh, j'aimerais ranger un peu mieux, mettre des plantes aussi à ce niveau-là. Peut-être pas à ma tête, faut que je vois. Mais en tout cas euh, je veux mettre des plantes dans ma chambre et là du coup c'est le meilleur endroit. <rire> Ça va être là où je vais mettre mes éléments pour ma boutique parce que pour ceux qui sont pas au courant je vais ouvrir une boutique dans pas longtemps. Une boutique d'illustration et du coup donc j'ai mon imprimante, la machine pour découper les stickers... Donc comme je l'ai acheté en Corée, forcément toutes les instructions sont en coréen. Hein. ça va être drôle. <rire> Là, euh, j'ai envie de mettre euh, quelques rangements donc pour mes stickers, mes illustrations, tout ça. Et pareil, en bas, je pense que ça va être des rangements aussi. Je vais m'organiser un peu mieux pour ranger tout ce qui est papier, enveloppe. Et pour vous expliquer, donc ici, euh, cette fenêtre donne sur l'est, c'est-à-dire que le matin, on a le lever du soleil. Et maintenant, le meilleur pour la fin, je vais vous montrer la vue. Donc là, il fait pas encore tout à fait nuit, donc le pont n'est pas allumé. Je pense que je vais vous refaire une prise tout à l'heure quand le pont sera allumé. Mais du coup, là c'est le pont où on était tout à l'heure et la plage est juste là. Et c'est vraiment, vraiment pas loin. On est au huitième étage ici. Donc voilà ce qui est pour le room tour. Euh, je pense que je vais vous refaire au fur et à mesure du temps. Quand on aura euh, tout ce qui est décoration, plantes et tout. Je vous remontrerai au fur et à mesure des vidéos. Mais pour l'instant l'essentiel est là. Et du coup euh, je vais vous parler de la prochaine vidéo. J'hésite encore. Euh, soit je reprends une journée dans ma vie d'illustratrice. C'est à dire que... Je parle vraiment que du côté illustrateur euh, en Corée, comment je m'organise, mes prochains projets, tout ça. Soit je vous fais une journée dans ma vie d'étudiante et d'illustratrice en Corée. C'est-à-dire que j'inclus aussi la partie euh, cours le matin. Et en fait, comme j'ai deux options de cours, donc il y a le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, j'ai cours en ligne. Donc du coup, je suis chez moi euh, et j'ai cours de ma chambre. Et le mercredi où j'ai cours directement sur place. Donc euh, je suis encore en pleine hésitation. Est-ce que je vous fais un vlog où je filme directement en cours Donc euh, le mercredi. Ou est-ce que je vous fais un vlog quand je suis à la maison bon, Après je peux vous faire les deux. Mais pour la prochaine vidéo, c'est encore en pleine hésitation. Donc euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Et si jamais vous avez des idées de vidéos aussi ou des choses que vous voulez absolument voir, n'hésitez pas à me le dire. On peut même faire des challenges, on peut, faire, on peut visiter des endroits de Poussane pour l'instant. Si vous avez des choses que vous voulez voir en particulier, des randonnées à nous faire faire ou, ou ouais, des choses à visiter, n'hésitez pas à nous le dire. Tu veux dire au revoir madame Au revoir madame. Au revoir. au revoir. Tu veux dire au revoir toi aussi Et du coup, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air pour toutes vos suggestions d'amélioration ou alors si jamais vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire. Et si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous et activez les notifications pour voir la suite de nos aventures. Ciao ciao